Dans cette vidéo, j'aimerais parler de la théorie aux réponses aux items et je l'ai appelé pour aller plus loin parce que j'ai fait une autre vidéo sur les principes de base que vous devez avoir euh, regardé pour comprendre ce dont je vais vous parler ici. Donc, pour mémoire, un item, c'est un exercice sur lequel euh, la correction est automatique, un exercice autocorrectif comme un QCM ici. Et euh, toute réponse numérique, texte à trous, euh, questionnaire à choix unique, tout ça peut entrer dans les items de la théorie de la réponse aux items. Donc, c'est issu de la psychométrie. Il peut y avoir plusieurs modèles en fait selon le degré de sophistication recherché. Et je vais vous parler un petit peu de ces modèles. Donc, l'idée déjà c'est que quand on veut augmenter la capacité à adapter des exercices à des apprenants et qu'on veut avoir le plus d'informations possibles sur les exercices à partir des réponses des apprenants, on va s'intéresser aux ce qu'on appelle les paramètres de discrimination c'est-à-dire est-ce que qu'un item est bon enfin efficace pour discriminer les apprenants qui sont bons, des apprenants qui sont mauvais. Cette capacité à diviser en, en, en deux, euh, entre guillemets, euh, par égale, euh, les groupes d'apprenants, c'est la discrimination et c'est un paramètre qu'on veut souvent maximiser. Et donc, euh, si je vous donne un exemple, combien font 1 plus 1 A priori, c est, c est le, les paramètres de discrimination de cette question vont être assez mauvais. En tout cas, si on vise le niveau en mathématiques et qu'on le fait passer à des adultes, pourquoi Parce que tout le monde sait, tout adulte sait qu'un 1 plus un 1 font 2, donc vous aurez 100% de réponse. Donc, ça sera impossible d'utiliser cet item pour euh, distinguer les, bons, les personnes qui sont fortes en maths ou les personnes qui ne sont pas fortes en maths, chez les adultes en tout cas. Peut-être que ça pourrait marcher en CP, mais pas chez les adultes. Donc, ensuite, il va y avoir ce qu'on appelle les paramètres de slip et les paramètres de guess. Donc, sleep en anglais, glisser, guess, deviner. Et donc, ça, dans la version sophistiquée du modèle, c'est le 3PL, on appelle ça les paramètres de pseudo-chance. Alors je m'exprime. Donc là, l'idée, c'est que euh, on va avoir déjà le niveau de difficulté. Donc là, je, je présente différents QCM, donc euh, type d'exercice, de, la QCU, QCM, question à réponse ouverte, question ouverte, etc. Et en fait, on va avoir des quiz autocorrectifs plus le, pour un type d'exercice donné, plus. Euh, la difficulté est, est, euh, est estimée de. Par exemple là, ça va être la difficulté estimée par un expert. Euh, en vert, ça va être les exercices les plus difficiles. En rouge, les plus faciles. Et on voit que automatiquement, le niveau de difficulté B calculé par grâce à la théorie montre que, euh, en effet, les exercices les plus faciles apparaissent ici, et les exercices les plus difficiles apparaissent avec un niveau de difficulté B supérieur. Donc maintenant, c'est juste pour vous illustrer avec des graphiques ce à quoi ça correspond. Donc on, le truc, c'est qu'on peut avoir, en fait, euh, des, des, des fois, on peut répondre sans connaître la réponse, enfin, sans réellement euh, savoir de quoi il s'agit. Par exemple, si je vous pose euh, une question de cette forme-là, qu est-ce est que Harare est la capitale du Zimbabwe euh, La réponse est oui, mais même des gens qui ne savent pas et qui répondent au hasard auraient 50% de chance d'y euh, arriver. Et donc là, ça va être ce qu'on appelle un paramètre de guess. Et donc le guess, l'idée, c'est qu'en fait, on peut deviner sans même avoir la connaissance en question. Et donc, pour un questionnaire à choix unique où il y aurait peu de réponses, le paramètre de guess va être euh, plus élevé pour des exercices faciles. Plus l'exercice est facile, euh, plus euh, le paramètre de guess va être élevé. Enfin, c'est assez intuitif. C'est-à-dire que pour, pour un élément comme ça où il y a deux réponses possibles, évidemment, euh, vous avez plus de chances de, de comprendre. En revanche, sur euh, un élément où il y a le slip, c'est-à-dire le slip, c'est l'inverse du guess, on a la connaissance, mais on va quand même se tromper. Donc, imaginons que j'ai une, une équation comme ça, il faut calculer entre 5 et 6 euh, l'intégrale de... de, de de ça, bah, quelque part, euh, même en ayant une assez bonne connaissance des intégrales de savoir comment ça marche, vous avez des chances de faire une erreur d'inattention à un moment dans votre calcul de 10 lignes et du coup de donner une mauvaise réponse. Et en fin de compte, on va considérer que vous n'avez pas la réponse, mais on va prendre en considération dans la théorie de la réponse aux items le fait que pour certains items, malgré le fait que vous ayez la connaissance, vous allez quand même vous tromper. Et donc ça, cette, cette caractérisation des exercices peut être faite aussi en partie automatiquement. Et donc là, dans le slip, ça va plutôt être dans ce sens-là, plus, enfin en général, un slip élevé est associé à des exercices plus, plus difficiles. Donc en fait, plus on va dans la complexité, plus on va vouloir estimer des paramètres de pseudo-chance comme le slip ou le guess, plus on va avoir des difficultés en termes de calcul dans la pratique. C'est souvent des choses qu'on ne fait pas, on, souvent on s'arrête aux paramètres de discrimination, mais il faut savoir que ces paramètres de pseudo-chance existent. Alors, il faut savoir qu'il y a un défi dans l'estimation des paramètres, qu'on s'intéresse à la difficulté ou à la discrimination ou à la pseudo-chance. C'est qu'au début, on n'a pas assez d'informations sur les exercices ni sur les apprenants. Et c'est ce qu'on appelle, comme dans tout système de recommandation, le problème du cold start ou démarrage à froid. C'est-à-dire qu'on a besoin de connaître le niveau des apprenants pour pouvoir estimer si les exercices sont durs ou non. Et on a besoin du niveau d'exercice pour estimer si les apprenants sont forts ou non. Et donc, on a une sorte de double inconnue qui fait que, il faut un certain temps pour que la machine se mette en place et pour qu'on soit capable d'estimer les paramètres. Il y a un deuxième problème aussi, c'est que la mesure de difficulté des exercices est relative aux capacités des apprenants. C'est-à-dire que si vous entraînez vos exercices, vous calibrez vos exercices, alors que votre euh, euh, échantillon pour entraîner vos exercices, ça va être les majors de promo des classes préparatoires, eh bien, évidemment, vous allez avoir une, biaise, une vision biaisée quand vous donnerez vos exercices euh, à des étudiants euh, euh, imaginons en rattrapage, et ben, en fin de compte, vous aurez quelque part un petit problème. Donc, il faut penser que les, ex les exercices, la personne avec qui on, à qui on va donner les exercices, doivent ressembler à peu près aux personnes qui ont été utilisées pour l'entraînement des 10 exercices. Et donc, euh, des items peuvent être aussi difficiles pour un groupe d'apprenants et peut-être faciles pour un autre s'ils ont fait des parcours différents. Voilà, ça c'est aussi un, un point à prendre en compte et qui est une des difficultés de la théorie de la réponse aux items. Ensuite, euh, donc, si le public du test est très compétent, les, les items sont artificiellement considérés comme faciles. En termes de perspective, je veux parler de la multidimensionnalité, la myrthe, le fait qu'on peut analyser plusieurs dimensions de manière simultanée. Imaginons qu'on a des exercices... Là, euh, en PHP, donc en informatique, en PHP, on veut automatiquement savoir si les personnes sont euh, fortes en debugging, en PHP, je ne sais pas, en, en, en user interface, en, en, en expérience utilisateur, ce genre de choses. Et donc, ça, c'est quelque chose qui peut être assez intéressant. Aussi, euh, sur, et qu'on ne soit pas simplement sur une échelle unidimensionnelle, il est bon ou il est mauvais en informatique, on va différencier la chose. Donc la Myrt, c'est aussi un... Euh, une voie d'avenir en termes de théorie de la réponse à l'item. Aussi, en termes de perspective, c'est l'évaluation automatique de réponses complexes, qu'on ne soit pas que sur du, du, du QCM, que les gens soient capables d'entrer du texte libre. Et là, par exemple, c'est un exercice que j'ai fait avec mes étudiants, automatiquement corrigé, où il fallait regarder si la, la, la phrase contenait un pronom ou non. Donc la personne peut être évaluée sur des choses un petit peu plus complexes avec des tests dans l'exercice et pas simplement juste sur est-ce qu'il a choisi la bonne réponse dans quatre réponses euh, possibles. Donc voilà, il y a beaucoup de perspectives autour de la théorie de la réponse aux items, la complexification des modèles, comment résoudre les problèmes d'entraînement et des perspectives aussi en termes d'application de, euh, de, possible avec une complexification croissante des exercices qu'on peut faire entrer pour euh, utiliser à plein la théorie de la réponse aux items.